Bonjour à tous. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez travailler sur ce que vous avez appris dans le cours précédent et vous allez également taper un paragraphe. Mais, avant de faire tout cela, pouvez-vous dire ce que vous avez appris au cours précédent? Maintenant, prévisons ce qu'on a appris dans nos leçons précédentes. Pouvez-vous nous dire pourquoi utiliser l'option « Nouveau » dans Writer? Et quel est le raccourci pour cette commande? On utilise l'option « Nouveau » pour ouvrir une nouvelle page. Et la commande de raccourci pour « Nouveau » est « Ctrl-N ». Pourquoi utiliser le sous-menu « Ouvrir » et quel est le raccourci pour celui-ci? On utilise « Ouvrir » pour ouvrir les fichiers qu'on a enregistrés sur notre ordinateur. Le raccourci de la commande « Ouvrir » est « CTRL-O ». Quelle est la différence entre « Enregistrer » et « Enregistrer sous »? En utilisant « Enregistrer », on peut sauvegarder notre fichier sur l'ordinateur dans n'importe quel emplacement et avec n'importe quel nom qu'on veut donner au fichier. Au besoin, on peut ouvrir le fichier plus tard et le modifier. En utilisant l'option « Enregistrer sous », on peut voir le nom et l'emplacement du fichier enregistré et si on le veut, on peut changer les deux, le nom et l'emplacement. Pourquoi utiliser « Exporter comme PDF » et quelle est la forme complète du PDF? Avec l'option « Exporter comme PDF », on peut transformer le fichier de Writer en fichier PDF, ce qui rend notre fichier sûr. Aucun utilisateur ne peut effectuer d'édition sur votre fichier, ce qui signifie que personne ne peut apporter de modification à votre fichier. Les autres utilisateurs peuvent seulement lire votre fichier. Maintenant, allumez l'ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Si vous avez un problème, regardez la vidéo et apprenez en plus.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 Aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser les options suivantes Nouveau, Ouvrir, Dernier document utilisé, Enregistrer, Enregistrer sous et Exporter comme PDF. Avez-vous ouvert le fichier de Writer ou non? Sinon, regardez la vidéo et apprenez. Comment ouvrir le fichier de Writer? Tapez le paragraphe montré ici, puis entraînez-vous à utiliser chacune des options du sous-menu Fichier que vous avez apprise. Avez-vous tapé le paragraphe? On va maintenant passer à l'option Nouveau. Savez-vous comment ouvrir un nouveau fichier? Si vous rencontrez des problèmes pour ouvrir un nouveau fichier, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Vous pouvez également vous entraîner à utiliser la commande de raccourci pour le faire. Apprenons comment ouvrir un nouveau fichier de writer quand un document de texte est déjà ouvert. Pour le faire, cliquez sur l'option Fichier situé sur la barre de menu. Ça vous donnera les différentes options. Puis, placez le curseur sur l'option Nouveau. Ça vous donnera une liste des différentes options. Cliquez une fois sur Document texte comme montré en vidéo. La commande raccourci pour ouvrir un nouveau fichier est CTRL-N.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 que vous voulez ouvrir. Dans cette vidéo, nous avons cliqué sur la fenêtre de nouveaux fichiers sans titre 1. Alors, c'est la manière d'ouvrir un nouveau fichier dans un document de texte. Maintenant, parlons de l'option Ouvrir. Vous allez vous entraîner à utiliser l'option Ouvrir. Alors, ouvrez un fichier qui a déjà été enregistré sur l'ordinateur. Encore une fois, si vous avez rencontré des problèmes pour ouvrir le fichier, regardez attentivement la vidéo et apprenez à le faire. Pour ouvrir un fichier que vous avez enregistré, vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL-O. Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons ouvrir le fichier dans Writer. Dans la vidéo, deux documents de texte sont ouverts qui s'apparaissent dans les petites fenêtres sur la barre des tâches. Un document consiste du texte et l'autre document est vide, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Alors vous allez cliquer sur le document vide. Quand on ouvre un fichier dans un document vide, le fichier s'ouvre dans le même document. Alors que, ouvrant un fichier dans un document comportant du texte, le fichier s'ouvre à l'autre document. Maintenant, cliquez sur l'option « Fichier » située dans la barre de menu. Ça vous donnera une liste de différents sous-menus. D'ici, cliquez une fois sur l'option Ouvrir. La commande de raccourci pour ouvrir un fichier est Ctrl O. Vous verrez qu'une boîte s'apparaît sur l'écran. Ici, vous devez localiser votre fichier déjà enregistré. Vous pouvez voir les différents emplacements à côté gauche de la boîte. Vous pouvez aussi utiliser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 a été déjà sélectionné dans cette vidéo. Le nom de notre fichier enregistré est ding-ding-dong, alors cliquez une fois sur l'icône de le même fichier. Le même nom apparaît sous la rubrique « Nom de fichier ». Alors, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Voilà, le fichier ding-ding-dong est ouvert. Pour passer à l'autre document ouvert, Cliquez sur l'icône de Writer dans la barre tâches, d'où vous pouvez sélectionner n'importe quelle petite fenêtre parmi toutes les fenêtres de documents ouvertes comme montré en vidéo. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir un fichier de Writer. Pratiquons maintenant l'utilisation de l'option ⁇ Dernier document utilisé ⁇ pourquoi utiliser Dernier document utilisé? En utilisant Dernier document utilisé, vous pouvez voir les fichiers sur lesquels vous avez travaillé ou que vous avez enregistré ou ouvert. Si vous ne savez pas encore comment utiliser l'option Dernier document utilisé, regardez la vidéo et apprenez à le faire.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 Il vous donnera, en outre, une liste de noms et des chemins d'emplacement des différents documents utilisés récemment. Vous pouvez le voir dans la vidéo. D'ici, vous pouvez cliquer sur n'importe quel nom de document selon votre besoin pour l'ouvrir comme montré en vidéo. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons ouvrir les fichiers récents dans le document de texte. Vous allez maintenant enregistrer votre fichier. Si vous rencontrez des difficultés à le faire, regardez cette vidéo. Apprenons comment utiliser l'option Enregistrer dans Writer. Cette option est utilisée pour enregistrer votre fichier, vous pouvez voir que le document de texte est ouvert. Tout d'abord, amenez le curseur sur l'option fichier située sur la barre de menu. Cliquez sur l'option fichier. Une boîte apparaît avec les différentes options, d'où vous devez cliquer sur l'option enregistrer. La commande de raccourci pour utiliser cette option est CTRL-S. Quand vous cliquez sur Enregistrer, une boîte apparaît d'où vous pouvez sélectionner l'emplacement et attribuer un nom à votre fichier. Vous pouvez sélectionner l'emplacement de votre choix comme montré en vidéo. Notez que... N'importe quel emplacement nous sélectionnons, le même emplacement apparaît sur la barre de l'adresse. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné l'emplacement Bureau. Maintenant, attribuez un nouveau nom à votre fichier. Après avoir sélectionné l'emplacement, et attribuer un nom, cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, votre fichier est enregistré avec le même nom, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Le nom apparaît sur la barre de titre. Alors, c'est comme ça. Nous pouvons enregistrer notre fichier dans Writer. Maintenant, vous devez vous entraîner à utiliser l'option Enregistrer sous. Pourquoi utiliser l'option Enregistrer sous? Si vous rencontrez des difficultés, regardez cette vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre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 L'option Enregistrer est toujours désactivée, comme montré en vidéo. Maintenant, nous sélectionnons le premier paragraphe avec le souris ou pavé tactile pour le souligner. Pour le faire, cliquez sur l'option Surligner » dans la barre de formatage et choisissez la couleur de votre choix. Dans cette vidéo, nous avons choisi la couleur verte. Voilà, la couleur de soulignage de paragraphe est changée. Ensuite, sélectionnez l'autre texte et changez son style en italique, comme montré en vidéo. Pour changer la couleur d'arrière-plan, cliquez sur l'option « Arrière-plan » de barre de formatage. De la palette de couleurs,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 Pour enregistrer le fichier avec votre nom et l'emplacement, vous pouvez voir que l'emplacement sélectionné apparaît sur la barre de l'adresse. Maintenant, donnez un nouveau nom à votre fichier. Ensuite, Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre même fichier est enregistré avec un autre nom après avoir le modifié, comme vous pouvez le voir sur la barre de titre. Maintenant, minimisez votre fichier. Comme nous avons enregistré le fichier sur Bureau, son icône y apparaît comme montrer en vidéo. Comme le fichier était minimisé, vous pouvez l'ouvrir de la barre de tâches comme montrer en vidéo. Vous pouvez voir le fichier avec des changements. Maintenant, fermez votre fichier en cliquant sur la croix rouge. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Enregistrer sous dans Writer. En utilisant l'option Exporter comme PDF, on peut transformer un fichier de Writer en PDF. Maintenant, vous devez montrer que vous pouvez changer votre fichier en PDF. Si vous rencontrez un problème, regardez attentivement la vidéo et changez ensuite votre fichier en PDF. Regardons cette vidéo pour apprendre comment exporter le fichier en format PDF. Pour le faire, amenez le curseur sur le menu fichier et cliquez ici une fois. D une boîte apparaît d'où vous devez cliquer sur l'option « Exporter comme PDF ». Il y a aussi une autre option comme « Exporter ». Mais en ce moment, vous devez cliquer sur Exporter comme PDF. Une autre boîte de propriétés se paraîtra. Maintenant, vous pouvez changer les paramètres selon votre besoin. Maintenant, cliquez sur le bouton Exporter. Ensuite, une boîte apparaîtra pour attribuer un emplacement et un nom à votre fichier.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 Comme le fichier PDF était enregistré sur le bureau, son icône n'y apparaît. Pour l'ouvrir, cliquez deux fois sur la même icône, comme on en, en vidéo. Vous pouvez voir que le fichier PDF est ouvert dans Adobe Reader. Maintenant, vous pouvez lire, copier, coller et sélectionner le texte sans le modifier. Il y a barre de défilement qui est utilisée pour aller vers le bas ou vers le haut du fichier. Enfin, fermez le fichier PDF. Puis, ouvrez le fichier du texte du barre des tâches et fermez-le sans l'enregistrer. Alors, c'est comme ça nous pouvons enregistrer le fichier en format PDF. Le cours d'aujourd'hui est donc terminé. Fermez votre fichier Writer et si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur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 enregistrer sous et exporter comme PDF. Bonne journée et à bientôt!